bonjour à tout le monde je sais que vous écoutez souvent les témoignages en différé c'est à dire on poste ici ce que je vais faire je vais vous faire jouer quelques témoignages Bonjour, bonjour, Témoignage de midi. Je vais vous donner un peu le chaud chaud. Ok. Bonjour. Alors, vous allez bien, j'espère. Je suis en train de partir faire les lavages de... Le jeudi donc je ne les ai pas fait hier c'est aujourd'hui qu'on va faire les lavages ok je voudrais vous faire écouter quelques témoignages donc je partage en direct celui-ci d'abord euh, cette dame elle m'a reconnu en ligne ça fait deux mois et ça faisait déjà trois fois qu'elle avait fait son test de nationalité mais ça ne passait pas et il y avait un gourou vous savez que vous tombez souvent sur vos gourous là qui vous disent que, que vos, tu ne dois rien faire spirituellement. Son gourou jeûnait priait pour elle. Il avait dit qu'elle ne, ne doit rien faire, que c'est lui qui fait tout pour elle. Et que c'est lui-même qui communique avec ses ancêtres. Ok, je continue le toli. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous seulement. C'est le toli des de témoignages. Donc, c'est pas la voilà. Elle était sous l'emprise de ce gourou depuis. Euh, une dizaine d'années, plus ou moins dix ans, dix ans. et le truc c'est que le gourou avait fait qu'elle cache à son mari tout ce qu'il faisait, imagine il vient il te dit ouais donne moi dix millions, je fais ton travail sinon si il ne fait pas ce que les esprits vont bloquer ta, ton, ton mari, vont bloquer tes enfants, là voilà alors elle panique, elle dit oh je vais faire un business avec quelqu'un quelque part, elle portait les 10 millions, elle pas de nous et le mari, lui, ne connaissait pas que comme ça. Là, la personne a une emprise spirituelle sur sa femme. Donc, quand elle est tombée sur mes vidéos, vous savez que mes vidéos sont toujours là pour vous libérer, non Elle est tombée sur mes vidéos avec quelques mois. Elle regarde. Ça révèle quelque chose en elle. Quand elle m'a contactée, elle me dit qu'elle dort avec mes vidéos. Que son mari a demandé à Rwanda. Elle dit que quand elle coupe pas ma voix, elle fait 24 ans, elle n'écoute pas ma voix. Elle est l'aise. Elle n'est-ce pas, là, voilà. En passant, je bénis ce témoignage et je scelle ce témoignage par le sang de Jésus. De cas qu'aucune âme forgée contre cette femme ne va prospérer. Donc, elle vient au Cameroun, elle me croit. On fait son travail. Première fois. En faisant, elle avait peur. Elle dit que, ah, comme je chante comme ça là, il m'a déconseillé de venir te voir. Il m'a déconseillé de venir te voir. Mais je ne sais pas pourquoi mon instinct me dit de venir te voir. Et elle me dit que je fais comment Je lui dis que ma chérie, fais ce que ton cœur te dit de faire. Si ton cœur te dit de pas quitter à côté de moi, ne finis pas. Parce que la première emprise que l'ennemi va avoir sur vous, c'est le contrôle. Le contrôle. Qui que ce soit qui veut vous contrôler. On fait son premier lavage. Elle reste trois semaines plus tard. Elle fait encore. Et à ce là j'ai ajouté d'autres choses que je ne dirai pas. Je ne dirai pas ce que j'ai fait d'autres contrats sur elle. Parce qu'il y a ceux qui a un déceptique qui me regarde. Peut-être que son déceptier sur ma page aussi. Elle boucle encore l'examen qu'elle a raté trois fois. Pour aller faire. Le tout là, j'ai mis des organes, j'ai mis les poumons, j'ai mis le cœur. J'ai dit que le tout cela, ma chérie, part. Rien ne t'arrivera. Ah voilà, qui part. Bien et pas. Elle arrive le jour-là. Toutes les machines se gâtent. Le centre de test. Tout le monde passe, on passe, on passe. Dès que ce sont tous. Messieurs les sorciers et, et, et marabouts. Ouais, c'est comment Chers collègues, vous ne pouvez pas venir me déranger. Allez faire votre publicité ailleurs. le pays d'où elle, elle faisait la récomposée pour avoir ses papiers le pays là, on encore d'autres trucs la machine là-même ne marche pas Fanny garde, ne te dérange pas je vais te bloquer encore si tu as acheté mes produits, c'est que tu n'auras pas besoin de venir sur ma page pour faire ta publicité tu m'écoutes non voilà il y a des marabouts qui achètent mes produits voilà me à me regarder, vous n'achetez pas, vous avez compris, n'achetez pas vous allez venir passer votre temps à mettre sur les directs des gens comme ça n'est-ce pas là voilà? Elle attend. On apporte notre machine, ça ne marche pas. Elle attend encore. Finalement, on lui a donné le test du mois d'avant. Donc la troisième fois qu'elle a composé là. Et elle a échoué. On lui a redonné le même, le même test là. Elle s'assoit et compose. Elle me dit que j'attends le restaurant dans quelques jours. Je lui ai dit que ne t'inquiète pas, tu vas passer. Tu vas passer. Et elle attendait les papiers cela pour ouvrir quelque chose de plus grand. Tu vois quand tu as ta mission de vie. Quelqu'un vient il voit que tu es vulnérable. Ah, si je lui demande n'importe combien, il va me donner. Ah, faites attention quand vous partez chez les marabouts. Elle leur dit « J'ai un contrat de 50 millions. » Au lieu de te demander 50 millions, elle va te demander euh, 5 millions. Ah, voilà hier m'envoie le message je lui dis que dis moi seulement la bonne nouvelle elle me dit j'ai passé trois fois que j'ai fait que quand je pensais au test là j'avais les, les, les cauchemars j'avais les, les, les, les cauchemars je ne savais pas si j'allais jour passer ça Donc, voilà ça que j'ai passé enfin je vais pour mon entreprise je vais pouvoir baser mon entreprise en Europe au lieu de faire plutôt en que, Et ça m'a dit que ma chérie, tu sais, un Dieu qui est vivant. Et quand la, la fin de l'ennemi, ça arrive dans ta vie, on ouvre la porte, on dit ça. Beaucoup d'entre vous, quand vous me contactez, oui, j'avais déjà travaillé, une femme avait travaillé, écoutez, je ne me vante pas moi, et je vous dis toujours, quand vous me contactez, soyez sûr que vous êtes sûrs. Et soyez sûr que vous êtes sûr que l'esprit vous a dit de ne pas venir me contacter. Ne venez pas me tester. Parce que je connais ce que je fais. Les permis de conduire que vous avez fait trois fois, que si on propose la quatrième fois, tu ne, tu réussis, tu ne réussis pas ce que tu vas encore au repasser depuis le début. Il y a les gens qui savent que si tu passes ça là, ta vie va changer. C'est là-bas qu'ils vont venir mettre ton blocage. C'est des personnes qu'on que dès que tu vas te marier, là, pam, pam, pam, pam, pam, ça va se avancer. C'est là-bas que tu me mets ton blocage. Je parle beaucoup pourquoi. Vous voyez, je vais souvent une heure de temps ici et faire le tirage du bavard. Tu la t'asseoir toi-même. Tu vois là où tu es bloqué. La reine m'a dochée. Tu n'as pas besoin de me voir physiquement parce que je ne fais mes rendez-vous physiques avec moi. Quelqu'un me voit physiquement seulement, c'est Dieu qui a mis sa main avant qu'il me voie. On ne me voit plus comme ça, vraiment. Même ceux qui sont au Cameroun ne me voient plus comme ça. Ceux qui sont à Douala, vont vous, vous dites, est-ce qu'ils me voient, vous me voyez encore à Douala? Je suis sur une île. Je vois les messages à chaque jour. Voilà l'autre, tu es déjà dans la ville. Je ne suis pas dans la ville. On va faire nos rendez-vous pour le téléphone. Je vais, faire, je vais vous faire écouter euh, le témoignage d'une autre. Attendez, elle est même où Voilà son message. Bonjour la reine. Elle est témoin de la dîme. Bonjour reine, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai fait le lavage du 1er avril. Sultan, tu es dans quel pays Tu me dis, comme ça, il va aussi voir si il peut venir dans ton pays à enseigner. Sultan, tu es dans quel pays Il t'a lavé les pieds. Tu as mangé le don. Waouh Ouais, <rire> ok. Deuxième témoignage. La reine Sultan, tu es dans quel pays C'est la France ou bien Tu es dans quel pays J'ai fait le lavage du 1er avril. J'ai eu le résultat de mes désirs à 80%. Voilà ça. Voilà ça. Je vais vous montrer son 80%. Attendez, il faut que le téléphone zoome. Voilà ça, 80%. Là. Ça a été du jamais vu pour moi. Rien que je suis j'abrège seulement mon témoignage. Mais je suis satisfaite de ce qui arrive. Quand, quand j'applique vos enseignements, selon chaque situation, Donc je vais vous faire écouter maintenant le voice. La deuxième avais un, la deuxième fois que je paye ma dîme. Attendez, je vais le voler. J'avais un argent bloqué. Un blo que, la deuxième fois que je paye ma dîme, J'avais un argent bloqué dans ma puce commerciale depuis 2020. Le même jour que je paye ma dîme, mon fournisseur m'appelle. Après deux années. 2020-2022, mon fournisseur m'appelle pour me signaler qu'il m'a renvoyé mon argent qui était bloqué dans la cime depuis 2020. Et pourtant, quand j'étais derrière lui, il tournait, il tournait, il tournait. Ça, c'est le résultat de la deuxième dîme que j'ai dû appuyer chez vous. En février, je tombe sur votre vidéo pour vous parler également de la dîme. J'ai essayé de suivre toutes les vidéos le lavage au sel. C'est où j'ai commencé à me laver au sel et j'ai payé ma dîme chez vous la première fois. La même nuit que j'ai payé ma dîme, j'ai prié dessus comme vous l'avez enseigné. J'ai prié dessus. La même nuit donc, je rêve que je suis au laboratoire parce que je suis étudiante. En même temps, je fais un job. Que je suis au laboratoire avec mon professeur. Il m'enlève une sorte de boule à la gorge. Il m'enlève une sorte de boule à la gorge qui me faisait mal. Lorsqu'il a fait cette mini-opération, j'ai été guérie dans le sommeil. Le matin, je me lève, je sens une douleur à la gorge. Mais quelques instants plus tard, la douleur est terminée. Ça, c'était le résultat de la première fois que j'ai dû appeler ma dîme chez vous. Bonjour, je viens ce matin. Euh, donner mon témoignage. Vous êtes un canal par lequel Dieu répond à de nombreuses préoccupations des humains. Je parle de mon cas. Je prends l'exemple sur moi. À chaque fois que j'ai un questionnement dans ma tête, dans mon esprit, je trouve la réponse dans au moins un de vos directs, pour ne pas dire dans chaque direct, dans chacun de vos enseignements. J'ai commencé à vous suivre sur la vidéo dans laquelle vous étiez en train de parler de votre histoire, de votre mariage en Angleterre et des problèmes que vous avez eu, des difficultés à vous relever et tout. En fait, j'ai commencé à travailler à 21 ans, jusqu'en 2021, que j'avais 26 ans. L'année dernière, je prends conscience que l'argent pris l'argent ne reste jamais dans ma poche à chaque fois il y a de cette situations de cette situation de problèmes qui se présentes qui sortent de nulle part chaque fois je me posais la question de savoir pourquoi l'argent ne reste pas dans ma poche dans mes banques dans mes comptes bancaires je n'arrivais pas à avoir la, la réponse une fois en décembre 2021 je tombe sur une vidéo d'une dame sur Facebook qui parle de la dîme. Elle dit que pour protéger les finances, il faut payer la dîme et honorer ses parents. Bon, euh, ça c'est tous les voix qu'elle a envoyées. Je pense que vous avez quand même compris. Euh, la première fois qu'elle a payé sa dîme, elle rêvé que son professeur opérait sa gorge. Elle avait tiré une boule. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle avait mal à la gorge. Après, c'est parti. Et un agent qu'elle avait, la deuxième fois qu'elle a appelé la dîme, il y avait un agent qui était bloqué dans, dans un compte depuis longtemps, longtemps. Elle n'a même pas contacté la personne que donne mon agent. La personne a envoyé l'agent la seule. Et aussi une autre dame, elle a 9 ans de vie commune. Elle a fait le lavage. Attendez, je vais vous dire oh, le, vo le voice qu'elle m'a envoyé. Elle dit que son, son, son concubin ou bien son quoi, ils vivent en, ensemble à la maison en tout cas. Il se lève un matin il dit qu'il faut qu'on se marie. Il paye, il fait les billets, il fait tout, il peut voir la date donc. Elle va se marier bientôt là, c'est lui qui a fait. La touffe, <rire> ouais. Il a tout donc. Ouais. Je vous fait un petit voice. Petit voice d'elle. Elle était tellement contente. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Après 9 ans de vie commune, enfin il s'est décidé. Mais c'était rapide, hein? <rire> Donc, du coup, maintenant, je me demande s'il ne faut pas que je lave Nicolas aussi, hein? Bon, attendez, j'avance. Il va avancer parce que je ne veux pas que... Je, je vous connais. Il y a tous les 10 sur ma page. Je ne veux pas que les, les, les identités des gens soient revilées sur ma page. Je suis dans danses mais dis-moi ton âme sans. Là, je vais bon. te faire la photo. Les... Non, ça va vous avez quand même suivi le début de son voice elle dit que ça s'est vite passé je veux pas se passer, vais pas vous faire écouter tous les autres voice il est resté un beau matin là on là qu'on se marie il a prévu le mariage dans, dans un mois et demi là, c'est tout comme ça, comme ça là donc la robe est déjà là, il y a à tout attendez, j'ai plein de témoignages c'est parce que quand vous donnez des témoignage parfois je ne, je ne prends pas le tout hmm. Il y a une autre qu'elle dit « Bonjour ma reine, le crédit foncier m'a contacté ce matin. On m'avait dit ils prennent un ou deux mois pour répondre non. J'avais dit à ces gens que le délai pour me repos, en ce qui me concerne, c'est une semaine. Que ce délai ne me concerne pas. Elle dit maintenant « Bonjour le roi Zéphéran. » J'ai vu ton message à le roi Zéphéran, je suis très occupé Une semaine exactement après mon lavage et mes déclarations, voici déjà la descente sur le terrain. J'attends la suite très bientôt. Alléluia Voilà l'autre qui dit, elle a du lavage au sel. Elle, nous a découvert, elle est tombée sur une vidéo par hasard sur Facebook au mois de janvier. Elle s'est directement abonnée et elle a commencé à se laver au sel. Dès le lendemain, sur une autre vidéo, j'ai enseigné sur l'importance d'écrire ses voeux sur un papier et de prier avec tout en continuant de se laver au sel. En février, parmi ses vœux, elle a écrit le désir d'avoir un véhicule pour elle et ses enfants d'ici avril 2022. Parce que se déplacer avec les enfants, c'était devenu un véritable casse-tête. Elle a commencé à prier et dernièrement, son mari lui a fait une surprise en lui offrant un véhicule le 27 avril 2022. Elle voudrait vraiment me remercier d'être pour la force que le Seigneur Jésus me donne. Donc, par la gentillesse de sa grande soeur, elle a pu acheter les sels. Bon, vous cherchez un autre témoignage encore Il y a une autre qui est, elle est en France depuis des années. Elle veut déposer. Euh, tu m'as rendu pas même pour déposer ton papier pour qu'on l'étudie, même seulement on refuse. Elle a fait un lavage d'abord. Ça fait euh, 10 jours. Après, elle me dit que je suis en passer à la sous préfecture Je passe à la sous préfecture demain là. Il faut que tu me fasses encore le lavage. Donc j'ai fait le lavage. Je l'ai lavé à 7h, heures, 6h heures, je pense. Si ce n'est pas 6h, c'était la veille, peut-être vers 20 20h comme ça. Le lendemain, elle passait truc, elle arrive, voilà son témoignage, elle dit, ma reine tu es forte, que le travail spirituel c'est quelque chose, ils ont tourné mon dossier, chacun vient dire sa part, après ils disent que non, ils n'acceptent pas sa demande, parce qu'en France quand tu déposes ton dossier, on te donne le récépissé, quand on te donne le récépissé, tu es su, Et puis que tu as su à 90% qu'on va te donner la chose, maintenant c'est les délais qui vont à leur jour maintenant, elle ils ont tourné, chacun sur mon dossier, chacun vient dire sa part. En conclusion, elle dit on va te donner trois mois et récupérer le dossier pour étudier. Parce qu'elle m'a dit qu'au départ, ils ont d'abord refusé de prendre. Après, une autre personne vient dire que non. Après, ils ont commencé à partir derrière là-bas, tourner, tourner. Ils dit que ma chérie, tu vas avoir tes papiers là rapidement. Rapidement. Il y a aussi une autre. Euh, quand elle a entendu Jean signer sur la dîme, la période là, elle n'avait pas. Elle ne payait pas encore sa dîme. Elle a donc pris la décision. Elle avait un argent. Elle a dit que okay, Elle a pris un 400 000 à déposer de côté. Que voilà ma dîme. Le 400 000 qu'elle avait déposé là. Le jour où elle a déposé la dîme là de côté, elle a fait les ventes de 400 000 le même jour. Pour elle, quand elle me témoignait, c'est cela. me disait que donc pour, pour elle, c'était. Voilà. C'était sa confirmation en fait. C'était sa confirmation. Voilà sa confirmation. Bon, voici un autre message. Bonjour ma reine, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire le témoignage. Je termine mon kit de fondation il y a deux jours. J'ai terminé mon kit de fondation il y a deux jours. Ma joie est grande. Je me sens libre, légère. Tous les matins, quand je me lève, après ma prière, ou même pendant ma prière, une voix me parle et me dit, fais-ci, fais-ça. Je me retrouve en train d'écrire sur un cahier ce que je dois faire en journée, sans même m'en rendre compte. Et quand je termine, dans ma tête, je ne me, me rappelle plus de rien. Tout ce qui reste c'est les notes que j'ai prises. Tous mes sens vibrent, mon corps chauffe et je suis attirée par le soleil. C'est comme si j'étais une, si une batterie quand le soleil se pointe à l'horizon. Hormis bon. mon travail, j'ai commencé à proposer mes services en décoration, conseil vestimentaire. On me propose conseil vestimentaire d'homme. Chose que je n'avais pas le courage de proposer avant parce que je me disais que je ne serais pas à la hauteur. Et là, il m'a dit, mon enfant, tu auras tout ce que tu demandes. Mais avant, tu dois nettoyer ton corps et te purifier. Merci ma reine. Je rends grâce à Dieu euh, tous les jours. Parce qu'il qu m'a permis de tomber sur tes vidéos. Donc, parfois il y a des témoignages qu'on me donne en, en Il y a une autre, euh, celle-ci je la suis depuis peut-être trois mois. Quand elle est arrivée pour la première fois, hein, oh je veux la promotion, mon patron m'a commis la promotion depuis six ans, oh je ne voyais pas la promotion en elle, je voyais une femme d'affaires, une coach, une femme qui peut. Premier jugement, j'ai même refusé de la consulter. Je crois que j'ai... Je ne sais pas si c'est ça dans ces témoignages ici, là. Je vais quand même regarder. ces écrits, même si Je pense que ses propres écrits, c'est un peu le goût. On va voir si j'ai ça. Ok. Voilà, c'est le témoignage que j'ai retrouvé. Euh, bonjour ma reine, bon dimanche. Et le Seigneur continue de t'utiliser. J'ai tellement de témoignages, je ne sais pas par où commencer, maman. Je veux que tu publies mes témoignages et que les femmes arrêtent de penser que c'est la rigolade. Ma vie n'avait plus de sens, ma reine. Mon emploi, je dois dire. Je dois dire ici que je travaille pour une multinationale et mon emploi battait de l'aile. Je n'étais plus attractif, plus de dragueur. Je ne savais pas ce qu'on appelait compliment. Tout était sombre autour de moi. Les femmes aiment le miracle sans effort. C'est pour ça, euh, ça qu'elles tombent sur les faux pasteurs et les marabouts, les trompent On veut tout facilement. Je t'assure que même moi, c'était mon cas et je te remercie de m'avoir sorti de cet enclos. Les femmes doivent écouter tes vidéos et mettre en évidence. Elles doivent croire en ce qu'elles veulent et changer leur mindset, leur mentalité. Les lavages, je vais les faire tout à l'heure, hein, dans 1h30. Donc, tu m'écris seulement sur WhatsApp. J'ai imprimé les photos pour le lavage. Bon, je continue sans... Et là, il dit, le premier jour, le premier jour, elle est venue me voir. Je lui ai dit que je ne la consultais pas. Ça fait deux mois et demi ou trois mois que je travaille sur cette femme-ci. Je ne l'ai pas encore consultée. Elle dit, il me pas fait tel qu'il n'est pas fait. Le premier jour, tu m'as dit que tu ne me fais pas la, la, la vision. Ce serait trop facile. Et je lui ai dit, va suivre mes vidéos et utilise euh, ce que je demande de faire dans les vidéos. Fais-le. Elle dit, sa réaction, c'était, hum, se se hein? sent Ça, ce sont ses propres mots. Ma reine, premier tour de lavage avec le sel, en utilisant les grains de jujube. Et le gel débloque moi. J'ai cru que je rêvais, avec trois jours de jeûne. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je lis les témoignages. Je ne parle pas très souvent, je ne fais pas souvent des séances témoignages comme ça. Après, c'était un lavage fait par toi, avec un paquet d'accessoires. Pardon, regarde, c'est une voiture blanche qui a garé ici. Peut-être c'est elle. Je, je ne sais pas ce que je vais te donner. Publie mon témoignage, maman. Mes patrons m'appellent à tout moment. Je fume même les hommes. Ça m'a redonné la force et l'envie de revivre. Que les femmes arrêtent d'appeler la pauvreté sur elles. Je n'ai même pas l'argent. Qu'elles commencent même pas les petites choses que tu publies dans tes vidéos. Qu'elles appliquent et qu'elles se fassent violence en prenant le kit. C'est une petite voiture blanche. Car ça marche. Je suis la vivante. Et d'ailleurs, en suivant une autre de tes vidéos, je vais faire le salakar pour accompagner cela. Donc après ça, elle a fait un sacrifice. Elle a encore fait quoi quand elle fait le sacrifice là, elle est venue, elle m'a dit que l'argent qu'elle voulait avoir depuis pour lancer son... Donc elle, a, elle a arrêté de chercher la promotion, elle voulait maintenant faire son business. Elle me dit j'ai besoin de telle somme. Elle arrive, elle me dit que j'ai déjà la somme. La semaine qui a suivi la, le moment où elle avait la somme, elle planifiait son voyage pour la Turquie. Son enfant tombe malade. L'enfant à l'hôpital prend bouffe sa part. Elle revient me voir le jour-là, elle est fatiguée. Elle dit que... rien vraiment... Oh... Écoutez, quand vous allez commencer votre truc, vous aurez les attaques. Vous aurez les attaques. L'enfant tombe malade. ou wow, telle chose. Après, elle arrive, elle dit que je ne comprends plus. Je lui dis que ma chérie, garde la vision. Elle a pris le kit attraction. Elle a fait le lavage. Elle a pris le kit de déblocage. Elle a pris le kit commerce. Elle vient l'autre jour et dit que, wow, que, elle a vu un rêve que le Saint-Esprit lui a dit de prendre le kit célébrité. Elle vient prendre le kit célébrité. Quand elle souffrait d'un problème là, quitte célébrité elle rentre avec quatre jours plus tard attendez je vais vous montrer ce qu'elle écrit ok je cherche Elle dit, je sais que tu vas bien haut. Moi, je n'ai pas pu faire mon lavage hier car je n'ai pas eu les sous. Ouais, elle, elle, ça, ça ne fait même pas trois semaines. Elle avait problème de sous. Ok. J'ai pu avoir quelque chose. Je voudrais savoir si c'est possible que tu puisses me programmer pour le lavage. Je n'ai pas eu le temps. Elle dit, j'ai fini mon kit célébrité. Je veux prendre le kit attraction et le kit commerce. Et là, elle revient quelques jours. Elle me dit, c'est peut-être quatre jours après. Elle me dit, pardon, rentre vite. J'étais ici au Gabon, elle dit que je suis prête jusqu'à mon kit célébrité, non, le bluff c'est la magie, mon témoignage va te faire pleurer de courage et augmenter ton zèle. Après elle dit, ma reine, reviens-nous, je prends sur moi, non, elle dit qu'elle m'a à la plage, <rire> elle me flatte, <rire> pourquoi elle rentre vite au Cameroun Elle dit, qu'elle va faire le témoignage et que les jaloux qu ne vont pas aller ce matin, mais elle s'en fout. Elle dit, Marraine, grâce à toi, je suis en train de, de faire et vivre des méveilles. Ça, Après, elle a pris le kit célébrité et sept jours plus tard, elle a décrit ceci. Je suis en train d'ouvrir mon restaurant. Mes ventes en ligne à l'OR. Tes derniers enseignements, mon kit célébrité. Elle dit, anti, je vais payer ma dîme chez toi. Bon, écoutez, j'ai souvent certaines clientes que quand vous parlez là, <rire> vous pouvez écrire vos exclamations. <rire> elle dit, ça m'a permis de comprendre qu'il est important de toujours rester en éveil. C'est quand ça marche même que tu dois plus trouver de vigilance. Voilà. Et puis bon, il y a les autres le, le, le lavages qu'elle va faire et tout ça. Donc je vais encore chercher les témoignages. J'ai une dame que je l'avais à distance. Je sais que quand elle vous parle de sacrifice et tout ça, là, vous croyez que... C'est pour ça que vous verrez mes prix au monde tous les jours. Parce qu'il y a des choses que as fait sur vous elle. La fatigue qui me prend. Je devais faire les lavages hier, j'ai un pas J'ai dormi toute la journée. Et quand vous me contactez, si vous, avez, vous êtes avec votre femme ticone ou mari je vous en prie, expliquez à la personne qui n'écoute pas souvent mes vidéos que je ne fonctionne pas sous la direction de quelqu'un. Je ne fonctionne pas sous la direction de, de, de quelqu'un. Même moi-même, je ne me dirige pas. Ce sont les ancêtres qui me disent ce que je dois faire. Voilà. Donc, la dame me contacte. Elle a senti que son fils avait un talent de foot. Elle a mis dans une école de foot qu'elle paie très cher par un parent. Et bien sûr, le père de l'enfant ne fait rien, c'est elle qui paye, Mais elle dit que l'enfant, elle sent toujours que l'enfant est bloqué. Elle ne comprend pas. Elle sent toujours qu'il y a les blocages sur l'enfant. Les blocages. Je lui dis quoi, on a commencé à fait le lavage. Pendant le lavage, l'esprit m'a dit, il faut qu'on fasse, on a fait des sacrifices supplémentaires sur l'enfance. Maman, quand il a commencé le sacrifice des enfants, des gens, elle et son fils, oui. non, non, non, non. ils étaient trop bloqués. Je finis ça, deux semaines après, elle m'écrit, elle me dit, maman, mon fils a échoué l'année passée parce qu'il a remis la feuille blanche au bœuf Je demande à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé tu dans l'une des meilleures écoles du pays où on est. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant dit que maman, elle ne connaît pas. Que voilà ça que l'enfant m'écrit, il me dit qu'il comprend maintenant l'école. Il dit que ça va déjà à l'école, que ça va déjà. Le premier jour où j'ai fait le lavage de la dame, dans la nuit, a rêvé qu'un chat est sorti de son de sa partie intime, de son utérus. Un chat. Et le sait pas. Il y a le chat et le sait pas. Le chat est sorti, le serpent est resté. Je lui ai dit que ma chérie, le sepant l'a sorti. Vous avez... Et aussi ce que je dis, quand vous fait... ceux à qui j'ai commencé le travail, quand je fais, je vous, vous dis toujours que je travaille avec les ancêtres et ils vont beaucoup vous parler dans les rêves. Cette dame en question, elle me dit que quand elle travaille avec son fils, elle a fait un rêve où elle le voyait, il est parti pour une sélection. Il y avait les sélectionneurs, il y avait les joueurs, quand le moment jouer, son fils est en train de dormir, l'esprit est en train de lui montrer les blocages qu'il y a sur son enfant. Les enseignants connaissent que ton enfant est, est, est, est, est, est euh, euh, performant. Mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe sur mon enfant? Ne dormez pas sur vos enfants. Donc, je cherche aussi, les cherche encore d'autres témoignages. Il y a aussi une dame, c'est une de mes représentantes. Sa fille compose le bac cette année. Première fois qu'elle avait sa fille, tu vois, la fille avait un, un regard évasif. Elle ce qu'elle en fait était paresseuse? Elle dormait beaucoup. ce jeune enfant que tu l'as forcée avant qu'elle soit pour l'étudier. Elle a donc euh, fait le lavage pour l'enfant. Un mois après, je lui dis, moi-même je l'appelle, je lui dis que tu dois encore laver ton enfant. Ne crois pas que c'est fini. Elle me dit que, maman, que j'ai passé combien de mois ici, là, dans l'année scolaire, l'enfant n'étudiait pas. Là, voilà, qu'à la dernière minute, elle étudiait. Qu'elle est vaillante. Elle étudie. Elle dit que, maman, je prie seulement qu'elle passe. Que je prie qu'elle passe. Parce que les efforts qu'elle a tenté de mettre ici, j'espère que même comme ça, la dernière période, ça va payer. Vraiment. Parce que encore notre témoignage que je vois maintenant là en direct devant vous. J'ai lavé le jeune homme cela l'autre jour. On s'est un peu engueulé parce que je lui ai dit Je lui ai dit qu'il me paye, il me paye 20, 30 000. Il j'ai 25 000. J'ai dit que laisse. Tu veux, tu laisses. Il faut laisser. Je dois même vous demander même 100 000 pour le lavage. Donc voilà. Je vais vous lire le témoignage de ce jeune-là, je viens de voir ça, ça vient d'arriver. Il me dit, je voulais les produits Marine. j'ai repris le football, je l'ai lavé ça fait 8 jours, le jeune cela. J'ai repris le football et il y a déjà beaucoup de projets de voyage. S'il veut payer les produits maintenant, alors qu'il y a une semaine, il n'y a pas l'argent. Ça veut dire que même l'argent est entré. Voilà le message qu'il vient d'envoyer. je voulais les produits, j'ai repris le football et il y a déjà beaucoup de projets de voyage. J'essaie de voir encore les, les témoignages. Ah ouais, il y a cette dame-ci là, je vais vous faire écouter ça. Hmm. Bonjour ma reine, je suis là. ce matin. Facile. Bonjour, je à de parce que je vais faire un rêve ce matin. 5h30. Ah ouais, tu me l'as. Lave entièrement de la tête, tête. tête. jusqu'au pied. Et puis tu t'assises une, une geste traditionnelle. Cette c'est ah. bon, venue, je ai fait, elle est venue seulement pour le lavage des pieds du premier. Parce que je veux dire que j'ai différents lavages. Il y a le lavage fondation. aussi vous avez les malédictions générationnelles sur vous. Il y a le lavage du premier du mois. Pour ouvrir les portes de ce mois-là. Il y a le lavage de déblocage. Ok Pour vous débloquer. Il y a le lavage d'attraction, moi le lavage c'est de bon, donc je vais vous faire écouter, elle a fait le lavage des pieds, le premier, non le 5 est devenu 5, voici le 9, voilà le message qu'elle m'envoie. 5, 5, 30, dans mon rêve tu me lavais, en fait tu me lavais entièrement de la tête jusqu'aux pieds et puis j'étais assise sur une chaise, j'ai traditionné, j'ai attaché, quand tu es succédé avec quelqu'un qu'on sur cette chaise, et puis autour de nous, il y avait des gens. Il y a un monsieur, bon, j'ai reconnu un monsieur là, c'est un de mes voisins ici. Il s'est levé, il, il, il est venu te dire qu'il voit en moi une très très grande voyante. Et toi, tu lui as répondu que oui, c'est vrai. Mais sauf seulement qu'on a attaché ça, on a bloqué ça avec les serpents, le piton et le cobra. Dès que tu, tu, tu as répondu comme ça à ce monsieur, je me suis levée. Ouais, c'est bien parce que les ancêtres ont montré euh, ce qui concerne ta Je pense que c'est ce que je savais, que j'ai une grande voyante, mais je ne savais pas ce si qu'on avait utilisé pour lui. Bon, elle est venue, j'ai commencé le travail sur elle. Et elle est partie, elle a fait un rêve qui a complété. Parce ben que c'est certains entre vous, j'ai fait un lavage, ça va faire quelque chose. Il dit non. C'est un parmi vous vous devez faire le lavage pendant 4 mois. Chaque mois, tu te fais le lavage. Il y a des gens qui font même deux lavages en une fois. Il dit qu'il faut le lavage de, de bocal, il veut le lavage de fondation. J'espère que vous comprenez. Je prends mon temps pour expliquer. Pour quand vous allez contacter, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Oh, je ne connais pas ce qu'il doit faire. Parfois, quand tu toi tu, tu, tu pars, on te montre des ancêtres, on te montre un truc encore, tu reviens. J'adresse encore au là. Alors, moi, elle a beaucoup de témoignages. Si sais, ça m'a vous faire écouter sa part. Moi, elle a aussi commencé à payer sa dîme. Je cherche encore d'autres témoignages. Hmm. Bon, voici une dame, je l'ai lavée, elle m'a donné. J'ai fait, fait le lavage. Elle m'écrit me dit, ma fille et moi, on a trop ressenti. Le lendemain, le lavage, sa fille est tombée malade. Elle n'est pas partie à l'école. Et bon, pendant le lavage, les ancêtres m'ont montré que dans le ventre de la dame, il y a des choses qu'il faut retirer. Ok, hein, <coughs> enfin tu m'arrêtes. Je voulais savoir par rapport au lavage de ma fille. Euh, même, ça va, ok Ça va. Pas ça. Et quand on fait le lavage ou un, un travail spirituel, faites toujours le salaka. Très important. C'est-à-dire que vous devez donner quelque chose à quelqu'un. Bonjour la reine Autance. Euh, si tu viens dans le noir, comment ça te laver avec le sel et tout Comment ça fait le sel Le sel c'est la base. Attendez, je cherche. Si je trouve encore un témoignage. Vous voyez aussi cette dame-ci, ça fait trois mois qu'elle travaille sur elle. Elle est dans la quarantaine. Eh bien, elle vient avoir sa green card. Elle avait trop de blocage. Il a petit, j'ai bien vu ton message par rapport à la paralysie du sommeil. Tu as compris Tu as compris Tu as compris vous pensez que c'est vous qui me commandez là. Ah, il y a une dame aussi que j'ai lavé. Euh... Elle est un peu influenceuse. Elle, elle vend les produits sur Facebook, beaucoup de produits sur Facebook. Donc, voilà ah, ce qu'elle me disait. Qu elle m'a écouté, on se suivait avant, on s'est parlé peut-être 2019 comme ça, après on s'est perdu de vue. Non, elle est tombée sur ma page, je m'écris. Elle a payé la consultation. Je lui ai dit que fais le lavage au moins. Parce que tout, tout ce qu'elle a fait, elle c'était beaucoup. Il fallait qu'elle paye même 500$ pour la première fois. Elle disait, wow, oh, oh, c'est beaucoup, wow, oh, oh. j'ai dit, ok. Tu être à consultation, tu paies le premier lavage. Elle a fait le premier lavage. C'est donc ce qu'elle m'écrit l'autre jour. Elle me dit, euh, Ma soeur prie pour moi, le Seigneur est en train de débloquer beaucoup de choses. Le lavage a ouvert des portes spirituellement. Et j'ai besoin de continuer le travail. Je me sentais étouffée spirituellement. Et elle a voyagé, elle est partie, elle est partie dans un endroit de, de rêve là pour faire ses vacances. Nadine Solefak, met ta main sur l'écran. Ceux qui veulent qu'elle mette ma main sur eux là? mettez la main sur l'écran. Déclare que vos anges utilisent ma main comme point de contact. Pour vous. Après, vous mettez la main là sur votre ventre. Je commande à tout serpent dans vos corps de se décomposer au nom puissant de Jésus. Tout mauvais esprit qui vous a possédé, je commande par la puissance du Saint-Esprit qui se décompose dans votre corps. Je vous restaure, je vous bénis. Je parle à votre corps, votre ADN, je commande à vos cellules de s'activer. Au nom de Jésus-Christ. Ouais, il y a aussi une autre ici -là. Je crois que ça sera peut-être la dernière. Tous ceux qui sont en train que rien ne marche là. Prenez trois cuillères à café de sel, vous mettez dans votre eau le soir, vous lisez le somme 35 et le 91. Vous faites ça pendant sept jours. Si rien ne change dans votre vie, bloquez-moi, sabotez-moi en ligne. Dites que la femme, c'est ce qu'elle parle, c'est pas vrai. Donc, la dame, s'est commencée à m'écrire pour la première fois le 17 février. Elle a commencé à payer sa dîme. Je cherche le voice où elle dit. Le voice n'a pas téléchargé. Dans le voice, elle disait que depuis février, on est, elle m'a écrit le, le 1er avril. Elle me dit qu'elle a déjà acheté son terrain. De 17 février au 1er avril, elle a acheté son terrain. Je crois que les voices chez elle nous ont pu activer. On ne télécharge pas. Ceux qui me doivent de l'argent, je vous en prie. Envoyez mon argent. Bon, je pense que ça déjà plus le témoignage, c'est bien. Et aussi une autre très belle comme ça. Belle grande taille. Elle sortait avec un décepticon. Le décepticon, c'était un peu.. C'était un benticone en fait. Elle était tellement en, en, en, enchaînée au Benticon là que tout son argent chaque mois, c'était pour résoudre les problèmes de la famille du Benticon. <t 'en> Ceux qui veulent le lavage, vous envoyez votre photo, votre nom complet et avec votre numéro de téléphone, bien sûr. Vous envoyez le numéro directement. Vous envoyez ça sur WhatsApp avec la somme de 50 euros. Convertissez dans n'importe quelle devise de 50 euros. Allez sur Google, vous convertissez. Ne me demandez pas que de c'est combien en dollars canadiens. Bonjour la reine Ruth. Je ne suis pas au Cameroun. Ne me cherchez pas au Cameroun. Parfois je suis à Abidjan, parfois je suis à Libreville, parfois je suis à Paris, mais ne peux pas me part. Elle a fait son lavage. Après le lavage, elle dit qu'elle veut faire le sacrifice. Et pour le sacrifice, elle dit que si mon bébé dit comme cela, c'est ma personne son papier qui l'attend depuis pour venir m'épouser là s'accélère Si ce n'est pas ta personne, que ça gagne Deux semaines après, par là, toute la famille en fait, on avait attaché la fille déjà Jacques elle va seulement s'occuper de Et la famille a aussi attaché même le gars pour que ses papiers ne marchent pas. Siri Borissimo, pardon, allez sur, sur YouTube, il y a les vidéos sur YouTube. Même TikTok. Sur TikTok, mon nom c'est la Reine Lumière. Vous allez chercher là-bas. Parce que c'est que parfois vous êtes paresseux. Vous n'aimez pas faire vos choses. Site Télécom. Le contact WhatsApp, c'est le 00237 693 50 22 66. Je vais répéter encore après. Le deuxième, le deuxième c'est 00237 680 711 0701. 680 711 0701. 680 711 0701. Le, le, le numéro orange, c'est le 693 50 22 66. « Donald, tu n'es pas jeune, c'est vous qui croyez que vous êtes jeune, laissez-moi tout votre truc là. »« Chantal suis en train de faire un lavage à ton fils, non ?» C'est quand même... vous... il y a des moments où vous ne pouvez pas me parler. On parle de lavage ici chaque jour. J'ai un monsieur qui m'a contacté hier, c'est sa femme qui lui a donné ma page. C'est lui qui me contacte en premier. Quand je le consultais, j'ai refusais de parler à sa femme. On s'est dit bonjour. Après, elle a voulu me poser la question. Je dis non. Vous avez fait le spectateur. Je ne vous demande pas forcément de me contacter pour me parler. Non, ne me parlez pas. Pardon, ouvre, ouvre notre chère porte là-bas. Des choses ne marchent pas. Va acheter le sel de 50. 50 francs, c'est pas. Ou 100 francs. Tu te laves avec. Ne m'achète rien de mes produits. Ne prends pas mon lavage. Lave-toi avec le sel. Tu cherches le somme à la Bible. Bonjour la reine. Tu es comme une jeune fille qu'on peut draguer en route comme ça Quand on est marié, on n'est plus draguable. Non, non, on doit se faire draguer. Eh ouais. C'est <rire> Moi j'ai une amie ici là. Que... C'est parce qu'elle est décepticone. C'est que vous la voyez souvent. Elle est tous les décepticones sur ma page. Pour une personne ici, tu as cinq ennemis qui sont sur ma page. Tous vos moi sont moi page. ennemis sont sur ma page. <rire> J'aime les ennemis. Alors là, voilà <rire> T'as pas l'air Tu as fini avec les pas plus Il y a les gens, il sera que Le mari reste comme s'il envoie la vidéo Que je t'ai vue chez, la, chez, la, chez le marabout Mon mari <rire> chez tous les marabouts Alors, <où> vous comprenez? <rire> Elle n'a pas peur de vous De ces petits code là Ouais Bon Laisse-moi <rire> comme ça, va, ça va. Risque, là, j'ai des risques là. Bon, comment par le kit, le kit fondation, kit fondation est eh bien ou bien le kit euh, déblocage plus plus. Et puis, euh... pardon, soit ta machine. Ça hmm. c'est quel monnaie comme ça? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire, mamie. Pardon. Ok. Tu as oublié quoi? Ah, encore. J'ai dit que vous ne portez pas le nom Ok. Bon, je vais vous laisser. Il y a les lavages. Je ne vais pas faire les lavages maintenant. Euh, ok, autant si tu ne commentes pas beaucoup, on dit que tu es jolie jusqu'à. Elle dit merci. Qu'est-ce euh, que je voulais dire Vous devez... Quand vous regardez ce que je fais, tant que vous ne me contactez pas ou vous ne prenez pas quelque chose, il y a même une fameuse joie avec son quitte en France. Elle était sortie sur son mari Ticone qui a reçu. Il a pris les produits, il a filmé, il a envoyé, il est parti jeter dans la poubelle. Et alors, la poubelle est partie avec... Elle a dit à enfant, mon enfant dit que papa est parti avec la poubelle, on a jeté. Depuis le fond, elle m'a jamais contacté. Mamie, où tu es que par où oh, J'espère que, que tu vas bien. Ah, Il est à quel étage C'est le mignon que j'ai vu dans le couloir une fois. là. Il est noir, non Il est noir, non Ah ah, mignon comme ça, là. Il n'a pas le gros ventre. Il a un peu non, il peu pas trop. Je crois que c'est lui. <rire> bon. <rire> Je vais vous laisser, ok euh, pour les lavages, vous envoyez votre photo, votre nom et la, le, le montant de, de, de le paiement. 50 dollars, vous convertissez dans n'importe quelle monnaie. Ça fait 33 000 francs CFA, ça fait, ça fait. Voilà. Bon, vous passez une bonne journée. J'ai lu les témoignages aujourd'hui, j'espère que vous avez vu. Je ne suis pas au Cameroun pour l'instant mais je fais les témoignages, je fais les, les consultations à distance donc ne, ne pas de me voir ne pas de me voir forcément physiquement pardon maintenant il faut seulement que Dieu te touche et il me touche pour qu'on se voit